Bonsoir, chers élèves. Je vais vous raconter aujourd'hui le PGMA de TV. Nous sommes exactement euh, dimanche. C'est 20h15. Alors, je choisis pour vous ce temps-là pour vous raconter cette histoire. Alors, il s'agit de le PGMA de TV. C'est une histoire vraiment euh, amusante et intéressante aussi. Euh, euh, Prenez votre livre, page 158, mes chers élèves, de la classe 01. 1 Votre livre préfère là pour au mot. Vous trouvez donc le dernier, le dernier texte, euh, le pyjama de 11 On va On va découvrir ensemble l'histoire d'aujourd'hui. Alors écoutez, essayez de me suivre. Alors Tibi vit dans un village en Afrique avec sa mère, ses frères et sœurs. Alors qui est donc Tibi Tibi c'est un petit garçon qui vit avec sa mère et ses frères et sa soeur. Et elle a aussi un père mais elle habite en France, Il travaille en France. Tibi reçoit un cadeau spécial. Il s'agit d'un pyjama collé là-dessus un hélicoptère. Tibi vit dans un village en Afrique avec sa mère et ses frères et sœurs. Ce jour-là, le petit garçon reçoit un cadeau très particulier de son père qui travaille en France. Un pyjama avec un hélicoptère dessiné dessus. Tibi s'endort tout heureux. Et bientôt, pendant la nuit, un étrange bruit le réveille. Tout coup, tout tout coup. Où on va, s'inquiète Tivi. Les yeux, ils parlent avec l'hélicoptère, une sorte de dialogue imaginaire. Où on va, s'inquiète Tivi. Où as-tu envie d'aller Demande l'hélicoptère. Tivi réfléchit, il est petit encore. Il ne connaît pas grand chose du monde, juste son village et la grande ville bruyante là-bas au bout du long voyage en train. Il réfléchit plus fort encore puis cela lance. Je veux aller en France, voir mon père, voir mon papa. En France, très bien. Aussitôt, l'hélicoptère amorce un virage et prend de la vitesse. Tibi voit défiler celui, le paysage. Elle reconnaît la voie de chemin, de fer, le chant où travaille maman. Et là, les baobabs qui peuplent la savane. Il vaut mieux que tu dormes à présent, dit le copère. Le voyage est long et il faut que tu sois en forme pour jouer avec ton papa quand on arrive au Alors, on continue ici. Euh, N'oublie pas que c'est une histoire vraiment amusante intéressant de même temps. Dormir, Tibi, ne demande pas mieux. Cela fait cinq minutes que ses yeux le chatouillent. oui ici, c'est-à-dire le picote. Lorsque, lorsque vous avez envie de dormir, alors vos yeux vous font mal. C'est un signe de dire, simplement d'aller dormir. Les tukutukou, tukutukou berce Berstibi qui très vite s'endort, le pouce en pouce. T'es en train de se battre contre un terrible lion lorsqu'une voix l'appelle réveille toi réveille-toi, Tisby. Nous approchons de Paris. Il ouvre les yeux en bas des millions d'hélicoptères. De non, des millions de lumières, C'est pourquoi on appelle Paris une ville de Lumière. L'hélicoptère descend vers la grande ville. Nous sommes presque arrivés, explique-t-il. Ton papa loge. Et si loge, ça veut dire habite. Dans ce vieux immeuble-là, l'hélicoptère connaît bien le chemin. C'est que, voyez-vous, il est venu souvent ici du temps. Il dormait avec Moussa et avant lui, avec moi. Et avec lui encore, avec ici. une fenêtre ouverte. Tibi, son pyjama et l'hélicoptère. Si on gouffre, ça veut dire entre. Sans hésiter, papa y est grandit sur lui. Elle regarde une photo punaise. Accroché au mur par des punaises, maman Fatou Moussa. On qui s'y pose au pied des grand baobab dans les bras de maman. Il y a un bébé. S'agit bien sûr de Tibi. Pourquoi donc Tibi n'était elle pas sur la photo? Bien sûr, c est, c est Tibi, c'est le bébé là. Puis timidement, il dit ce nom qu'il a eu si peu de fois l'occasion de prononcer papa, papa. Alors voici des questions. Il vaut mieux de répondre. Voici des questions. On dit où vit TV avec qui. Où vit TV et avec qui. TV paraît-il vraiment en hélicoptère. TV paraît-il vraiment en hélicoptère. Où vas-tu, Tibi Où va Tibi et qui rencontre-t-il Où vit Tibi et avec qui Tibi parit-il vraiment en hélicoptère Où va Tibi et qui rencontre-t-il Pourquoi, pourquoi le papa de Tibi vit-il si loin Que penses-tu de cette histoire Est-elle triste au gay Et pourquoi Alors je rappelle encore voir où vit Tibi. Avec qui Tibi paraît il vraiment en hélicoptère Ou va Tibi qui rencontre-t-il Pourquoi le papa de Tibi vit-il si loin Et que penses-tu de cette histoire Est-elle triste Ok. Et pourquoi Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement réfléchir à ces questions et on va corriger après. Alors pour la question « Oubi Tibi et avec qui ?» On dit tout simplement, lui, vit Tibi, dans un petit village en Afrique avec sa femme. Tibi, part-il vraiment en hélicoptère Oui. Mais dans un... Où va Tibi euh, Qui rencontre-t-il Il va en France pour rencontrer son papa. Parce qu'il travaille là-bas. Alors, Tibi, vit dans un petit village. Tibi, voyage en Afrique. Oui, il va en France pour rencontrer son papa, son père. 4. Pourquoi le papa de Tibi vit-il si loin Le papa vit si loin car il travaille pour bien s'occuper de sa famille. Que penses-tu de cette histoire C'est vraiment très belle. Est-elle très sougay. Oui, c'est vraiment une belle histoire. Parce que, tout simplement, Tibi, cet enfant... Euh, qui n'a pas vu euh, son papa depuis longtemps, c'est une occasion favorable pour lui de rencontrer son papa ici. Et le père aussi euh, a besoin de, de a besoin de, d'amour pour son enfant. Alors, il, manque, il lui manque beaucoup. Il, il, il lui manque beaucoup. Voilà. On passe maintenant à la partie de vocabulaire. Je repense maintenant, j'enrichis mon vocabulaire. Les mots du texte, c'est le pyjama de Tibi. Je recopie et je coche le mot qui peut remplacer le mot en gras dans chaque phrase. On que l'hélicoptère amorce un virage. Tibi, son pyjama, l'hélicoptère, son engouffre. Elle regarde une photo, pinaisée, au mur. Alors, le mot amorce veut dire arrête, contourne, commence. Si on gouffre, ça veut dire en sortie, sortie, entre. Ou pinaisée, ça veut dire peinte, accrochée ou trop. Pour le mot amorce, du contour, c'est l'hélicoptère contourne un verrage H. Voilà. son pyjama et l'hélicoptère s'y si engouffre, ça veut dire y entre. TV si son pyjama et l'hélicoptère s'y si engouffre, ça veut dire y entre. Elle regarde une photo pinisée au mur, ça veut dire troué. Voilà. Et pour les mots, d'ailleurs, on range les mots dans le tableau. Alors, il y a Tunisie, France, New York, Japon, Istanbul, Canada, Chine, Tokyo, Brésil, Paris, Australie, Le Caire. Mots qui désignent des pays, mots qui désignent des villes. Pour les mots qui désignent des pays, on a Tunisie, la France, euh, Japon, euh, Canada, Chine, Brésil, Australie. Et les mots qui désignent des villes, il y a New York, Istanbul, Tokyo, Paris, Le Caire. Voilà, c'est tout pour le moment. Au revoir, mes chers élèves, et à très bientôt. Sur notre chaîne, je communique